Excusez-moi, ah. t'es qui Je viens de me présenter, je suis Bénédicte de De Bourges, je suis infirmière donc, euh, ah à bon Vierzon. À ah, Vierzon ouais. ouais. Donc tu es Moi je suis Dan, je suis un des leaders. Ouais. Euh, moi j'ai eu une réaction, comme j'expliquais à Franck, assez épidermique dans le sens où euh, tout de suite je me suis sentie euh, piégée en fait. Et bah c'est-à-dire que. J'avais l'impression, moi, que mon avis comptait pas. C'est-à-dire que j'avais pas le choix d'être d'accord ou pas. J'étais bloquée, comme tout le monde. Sur, euh, sur le, sur le rond-point. Alors j'expliquais donc à Franck a eu ouais. la barrière. Mmh. Et euh, donc euh, Franck expliquait que bah, pourtant, il y avait des consignes très claires. Ouais, il y avait des consignes très claires. Ouais. Et, et sur les autres rond points sur les autres rond les... tous les services d'urgence, on les laissait passer. Ouais. C'était un point d'honneur. Et même les, les, les, les transports de sang, tout ça, on les, on les laissait passer. Alors moi, j'ai quand même une collègue qui est arrivée en pleurs au boulot. Euh, donc à l'amour. et je... en fait parce qu'on lui a dit, alors euh, je te le dis hein, parce que le problème c'est quand on est un groupe de, de, de milliers de personnes ou même quand on est des centaines sur le rond-point, on peut pas répondre forcément du comportement de tout le monde. C'est ça, mais j'ai entendu parler des exactions, euh, des exactions aussi sur des ronds-points et notamment euh, bah, sur, euh, du côté de Rennes et compagnie où... Euh, j'ai bah Justement, un gilet jaunes qui était avec sa fille, euh, elle passe, euh, eh si sa est fille, f... fille assez mignonne, mignon, le gilet rouge, il a dit Ouais, bah si tu bah, me biches bah, le cul. Le gilet, euh, gilet rouge r... Le gilet jaune qui ah a dit oui. Soit tu me biches le cul, tu me tailles une pipe pour passer. Enfin voilà, quoi, un, peu de, un peu de décence. Ouais. Un peu de décence. Il faut aussi, faut aussi qu'on qu fasse notre propre propagande. C'est pour ça que là, on est plus sur la distribution de flyers, justement pour informer. Pour informer, parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, il est comme toi, il est perdu. Il est perdu, c'est plus pourquoi on se bat. Et il y a des gilets jaunes qui se Alors sortent moi, je pour me bats bat. pas... Donc euh... La taxe carburant, c'est ce qui a mis le feu au ouais. C'est C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et il faut remonter, oh, excuse-moi le moment. il faut remonter, il y a 30 ans en arrière, enfin 30 ans, depuis 82, de, depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et c'est la persécution, depuis toutes ces années, qui fait que voilà, on arrive là aujourd'hui. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Simple. On peut pas dire que c'est la taxe des carburants. Ben, le RIC passe par là, quand je te dis la, la condition de vie, le RIC passe par là, c'est les, les, les, décisions, les, les décisions citoyennes qui, peuvent, qui doivent être prises sur des grands, euh, des grands débats, sur des grands sujets. Et bah, effectivement, là il y, y a une grande tendance qui remonte en ce moment, c'est l'abolition la, des privilèges de, de, de nos politiques. Effectivement, ça ce serait un truc. Ce serait un truc à avoir. Mais ça, c'est pareil, en parler sur les citoyens. — Pardon, moi c'est pas... Romain. Alors ouais. euh, moi, je voudrais savoir un petit peu, en fait, parce que en fait, tu dis que tu t'es politique, mm. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que la politique actuelle, en fait, ne te plaît pas parce que, en fait, euh, euh, on, tu te rends compte un petit peu comme les gilets jaunes qu'en fait, le pouvoir, en fait, se sert des gens, en fait, pour arriver à leur, à leur but final, leurs moyens qui leur permettent pas vraiment, mm. en fait, d'écouter les gens, ni non plus de les respecter, mais juste euh, en faire... — Alors quand je, moins des... quand je me dis à politique, alors je vais pas euh, aussi loin dans euh, l'idée qu'on peut utiliser, enfin que les puissants, les élites utilisent. Euh, D'accord, donc voilà. toi tu comprends, je... la franc-maçonnerie, en fait, tu, pour toi, ça n'existe pas. Tu ne crois pas en la franc-maçonnerie, je... pour toi, la franc-maçonnerie... Ça n'a rien à voir. Sur la question de la franc-maçonnerie, alors, par exemple, vous ne pensez pas personnellement qu'il y a des personnes qui sont au pouvoir, qui sont francs-maçons et qui, sont, qui font partie d'une secte, en fait, une quelque vidéo, part. Euh, moi, alors, moi, c'est ouais. en fait, voilà, en fait, voilà. le résumé. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il y a eu des élites, des élites qui s'organisent, comme par exemple le CRIF de France ou des choses comme ça, de, de façon assez occulte. Alors, il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy, qui ont été, justement, aller voir les, les, les Juifs de France. Alors, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les religions, les races, machin, tout ça, ça, je m'en fous un peu. Je pense qu'en France, ça se voit bien avec les gilets jaunes. Euh, il y a des... Quoi alors, ça se voit bien euh, <rire> Sur les ronds-points ouais, en tout joueurs. cas, il <rire> y a des gens qui viennent ouais. de toutes les nations. Il y a des gens qui s'arrêtent, euh, qui étaient afghans, qui ont parlé avec moi la dernière fois. Il y, y a eu un roumain qui a ah ouais, parlait avec moi. Ouais. J'ai juste l'impression qu'en fait, tous les gens qui ne sont pas vraiment gilets jaunes, ils sont, ils, ils, ils sont encore des robots. En fait, ils n'ont pas encore le cœur vraiment pour se dire, non, on va s'en sortir, on va vraiment fédérer ensemble, non. on va s'unir. Donc du coup, en fait, tous ceux qui ne sont pas un peu gilets jaunes, c'est parce qu'ils ont envie de tirer un petit peu, parce qu'ils ont encore, la société, ça les arrange bien, en fait, quelque part. Ils le voient, ils un en, petit peu ils comme sont ça. dans un pseudo-confort. C'est ça, complètement. Alors, généralement, le confort, confort, sécurité. Sécurité, ça, c'est très présent, sachez, pas les palais, gilets jaunes. Tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, ça veut dire qu'ils ont besoin de sécurité. Un tel besoin de sécurité qu'en fait, ils deviennent conformistes conformistes et ils aiment quelque chose de confortable donc la prévision en fait sur le futur le problème c'est qu'aujourd'hui et eh ben même ceux qui sont pas gilets jaunes la prévision sur le futur ça leur fait peur donc en fait c'est pour ça qu'en fait vous venez ici en tant que gilet de foulard rouge ou je sais pas trop quoi pour essayer de faire voir à quel point en fait les gilets jaunes bah ben, c'est des bouseux, c'est des perdus, c'est des débiles le, la différence un petit peu malheureusement à tous ceux qu'on rencontre qui ne sont pas gilets jaunes Qu'est-ce qu'ils font tout de suite C'est le rejet, c'est le refus. Alors C'est ce que vous avez fait donc... avec les foulards rouges parce que vous pensiez avoir vos opinions, peut-être qu'elles étaient justes, mais plutôt qu'en fait de venir les associer avec les gilets jaunes, vous êtes dit non, moi je suis moi et moi je ferme mon petit clan. Et c'est ce que vous avez fait. Et... Moi c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> et ah ouais Donc <rire> le droit de réponse non, non quoi Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Bon, alors, on, va bon... on va échanger euh, nos... Juste, nos. Alors ouais. juste euh, moi pour. Euh... Euh, c'est dommage euh, parce que euh, bah, euh, on avait bien commencé la discussion, donc euh, en fait ça montre que bah, c'est encore un petit peu compliqué. compliqué. Moi j'ai pas eu le temps de présenter euh, un petit peu mes choses. que Apparemment, euh, que, je ne sais pas comment, je me rappelle plus son prénom. Dan. Dan. Euh, il a une idée très arrêtée de ce que sont les gens qui ne portent pas de gilet. Euh, mmh. On sent euh, qu'il a des convictions, hein, mais ouais. du coup... Euh, tu vois, là, il, il nous prive... Enfin, moi, quand je te parle d'agression et de fait d'avoir une réaction épidermique par rapport au blocage, je c'est comprends, je comprends. ça. C'est qu'en fait, on m'enlève mon identité quelque part. Je comprends. Parce qu'un mec sur un rond-point, alors je, je lui en veux pas, hein, il mmh. exprime mmh. ce qu'il veut et euh, moi, il n'y a pas de filtre. Mais euh, du coup, ce mec-là... Ils pensent tout connaître de moi, ils pensent tout savoir et ils me privent d'une partie ça. de mon identité. Ça. Et moi tu vois, je, je, ouais. la, la différence de discours c'est que moi maintenant toi tu m'intéresses et j'ai envie de savoir. Euh, je ne savais pas trop euh, comment j'allais être reçue. Euh, je, merci de m'avoir bien reçu en tout cas, et puis merci de m'avoir consacré de ton temps. Et puis euh, bah, j'espère ouais on va échanger nos coordonnées. Ouais, et puis ouais, j'espère qu'on qu pourra faire des cafés débats. Ah mais carrément, carrément. Et ouais. euh, dans un esprit euh, vraiment de, mais justement, de pouvoir euh, avancer. Cho euh... Choisir des, des gens, des gens vers le dialogue euh... et euh, voilà. ouais.